Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Ici, c'est votre maître spirituel. Je veux vous donner quelques recettes ce matin par rapport au retour d'affection, de l'être aimé. Vous voyez ces feuilles? Ça, c'est les feuilles femmes. Vous voyez ces feuilles? C'est un, un feuille qu'on appelle feuille et oui, dit vous voyez encore cette feuille. C'est les feuilles. Vous voyez encore cette feuille. C'est les feuilles viviment. Rien que des feux mystiques pour pouvoir faire le retour d'affection de l'être aimé en une journée. Vous voyez ces deux, ces deux génies. Ça, c'est le génie homme et le génie femme. C'est pour pouvoir faire l'attachement. Vous prenez un génie, vous mettez là cette feuille-là, vous rassemblez toutes ces feuilles et écrivez le nom et prénom de votre S ou de votre mari ou de votre femme qui est partie. Et vous mettez ça comme ça. Et vous mettez, vous écrivez le nom et prénom au milieu et vous mettez les, les deux génies dessus. Et vous prenez la première des choses, la, cette file rouge d'abord. Vous faire le premier attachement et le deuxième fil, fil noir pour faire le deuxième attachement et après vous disiez tous vos voeux dessus vous dites tous vos voeux. tous vos vœux et il faut la concentration vous vous devez vous concentrer vous devez vous concentrer et cette rituel ça prend un pigeon un pigeon blanche si vous faites tout l'attachement ça prend un pigeon blanche en une journée, faute S sera là. Si la personne n'a pas la possibilité de trouver les feuilles là-bas, il n'a qu'à me contacter. Il n'a qu'à me contacter et il sera satisfait. Il n'a qu'à me contacter, c'est-à-dire quoi? Il va payer l'argent des ingrédients et je vais faire le rassemblement de ces feuilles et lui envoyer. Et lui, mais il va pratiquer les rituels là-bas ou moi-même, je vais pratiquer les rituels ici pour lui. Merci mais si c'est ce que j'ai à vous dire ce matin, contactez-moi, vous serez satisfait.